Tout le monde a désormais accès à la réalité virtuelle grâce au smartphone. En effet, vous n'avez pas besoin de disposer d'un ordinateur ou d'un casque consacré à la réalité virtuelle pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle technologie. Votre smartphone vous donne déjà le meilleur de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle devient incontournable sur le marché des jeux vidéo et l'évolution technologique et les ambitions des grands constructeurs laissent à penser que la réalité virtuelle devrait envahir notre quotidien. Alors que pour utiliser cette technologie sur console ou sur un ordinateur, il vous faudra investir une somme conséquente. Les utilisateurs de smartphones peuvent aujourd'hui exécuter des jeux en réalité virtuelle en faisant l'acquisition d'une simple visionneuse qui coûtera moins de 10 euros. Vous comprendrez donc aisément que si vous développez un jeu, une version VR vous permettra de toucher un maximum de personnes susceptibles de jouer ou découvrir votre jeu. Dans ce cours, nous utiliserons la GVR de Google, une SDK totalement gratuite permettant de développer facilement des jeux pour smartphone Android avec Unity. Dans la première partie de ce cours, nous allons installer les prérequis pour compiler votre jeu vers la plateforme Android avec Unity, puis nous allons intégrer la GVR dans Unity. Dans la seconde section, nous étudierons les composants de cette GVR, nous les mettrons en pratique de manière simple et précise avec des exemples concrets. Dans la dernière section, nous créerons un jeu en réalité virtuelle de type FPS pour smartphone Android afin d'exploiter la GVR de Google. Toutes les ressources du cours seront mises à votre disposition, GVR, modèles, animations, script, etc. afin de vous faciliter l'apprentissage de la réalité virtuelle. Alors si vous voulez apprendre à développer un jeu en réalité virtuelle avec Unity, rejoignez-moi dans la première partie de ce cours.